Bonsoir, avec un pile plaisir, nous montrer la carotte à soi et à pour toutes dernières nouvelles. Yes, nab tout le monde bonsoir, bonsoir, bonsoir, un pli pli. Hey, oh, allez.